Par rapport à la crise sanitaire, c'est de toujours conserver les, les distances sociales, le masque quand vous êtes plusieurs dans, dans une pièce et de penser à l'hygiène des mains. Voilà. Claude, avec Fred, vous ferez le, le CCR et moi je regarderai les VSAV. Du coup, Jean-Raymond, si tu veux filer un coup de main sur les matières du CCR, tu verras avec eux. Ils on est à Limoux, dans la caserne des pompiers de Limoux. Avant, euh, j'étais en narbonne à la Clapa. Et euh, tous, les, tous les soirs, euh, j'étais avec eux. Et je fermais tout le temps les, les, les portails en fer qu'ils avaient euh, d'or. De, de et depuis, euh, j'ai fait le diplôme du premier secours ici à Limoux, en caserne même. Euh, du coup, euh, c'est pour ça que euh, je voulais euh, vous en euh, faire partager le, le bout de, de, de leur métier à eux. Si c'est bon, tu me fais OK. Comment euh, ça avec le dos Ça c'est bon. c'est bon. Et au moins, c'est comme ça, ça marche là. Non. Tu t'es fait les sangles, là, pour les pour les tuyaux, ça, est bon. Faire l'inventaire avec Jean euh, Raymond, c'est un peu particulier Non, pas du tout, en plus je connais beaucoup les tuyaux et tout, y a pas, on n'a pas de souci. c'est que ce sont les pièces, quand on lui demande le nombre de tuyaux, nous nous compte, les dimensions, non, non, au euh, contraire. Parce, ça, le stimule, ça le stimule un petit peu et vous, nous, on est content euh, qu'il participe à faire l'inventaire avec nous. Ça prouve que chacun, quel que soit euh, son niveau de compétence, il a quelque chose à apporter. Oui, parce qu'apparemment, apparemment lieu dans poser des il sait reconnaître une lance, un tuyau, ici des pièces de jonction, les coudes, les divisions. Euh, non, il, il connaît très bien euh, le, le matériel des camions. C'est l'arrière de la cabine, là, là. Arrière, et après, Alors, quatre aéris, m 2 3 4 c'est bon Plus de derrière à toi. Plus de là. ça fait 6, 6. c'est bon, est-ce qu'il y a les masques hein Les masques, t'en as 1, 2, 3, 4 Là c'est bon, là normalement ouais, c'est bon. bon, là c'est bon, là c'est bon, mais là c'est bon. C'est bon pour toi ouais. ouais, super. Merci jean léon Non mais voilà. ce sera mieux mais il est tout bon. Tout bon Ouais, ça va. Et la dernière fois Pareil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 Il y a les dividendes, c'est pareil, il ne faut pas que tu te trompes dans les dimensions de, de, de tuyaux. Et en plus, tu as, euh, as l'échelle, hein. et après tu as tous les feux, les phares, les gyrophares à vérifier avant de partir, et les feux de devant, de et après tu as tous les côtés à vérifier, voir si on met un tas matériel euh, intact. Mais disons que pour Jean-Raymond, moi c'est venu très naturellement, pourquoi vous savez, dans les villages, à l'époque, la sirène sonnait et euh, il y avait beaucoup d'enfants qui, qui venaient, qui sont devenus euh, sapeurs-pompiers, euh, d'ailleurs. Et Jean-Raymond, lui, euh, je l'ai toujours connu à euh, Cuisda, au centre de secours. Euh, alors, il arrivait des fois avant les pompiers, des fois après, et il venait au standard et il regardait euh, ceux qui allaient partir. Et euh, il voulait nous rendre service. Hein, et ce qu'il faisait en premier, il allait ouvrir le portail. Il voulait savoir quel véhicule allait partir pour ouvrir le portail. Ben, ce qu'il faisait, nous, on n'avait pas à le faire. On gagnait quelques, quelques secondes pour des gens qui travaillent. Hein. voilà. Et après, au retour, s'il arrivait trop tard, eh ben, il, il allait voir les portails qui étaient ouverts et il les refermait. Voilà. Et depuis hein, depuis ce temps-là, pour moi, hein, c'est pas, hein, c'est tout à fait logique. De, euh, il fait partie du paysage. Quoi. Comment ça voilà. le coudeur, tenant le coudeur. Voilà, non. quatre fois de après, après, après, tu le prends. Tu tiens l'épaule Tu tiens l'épaule, tu... Non, tu tiens, prends sa main. Non mais, Pas contre la main. la jambe. Contre la joue. Et tu la, la tiens sa main. Sa main ah. Tu plaques ta main comme ça. Voilà. Ah. T'attrapes derrière le genou. Ah. Tu le soulèves. Je le fais. Wow. Oh. Voilà. Et après tu mets un verre Voilà. Wow. Et après, il faut dégager le pied. Et le monde, tu veux droit. Voilà. Wow. Et soulever la tête un peu pour qu'il puisse respirer. Déjà la main. Voilà. Après que le bois bien. Oui. C'est pas grave. Là, comment va la victime Parfait, j'ai très bien récupéré, rapidement. Ce sont des gestes difficiles à apprendre Ce n'est pas évident, mais il faut le savoir. Ouais. Euh, je ne m'en sers pas pour l'instant, mais si c'est vraiment grave, je, je peux appliquer les gestes. Il y a trois ans, il avait fait une formation de secourisme on fait faire tous les gestes de secourisme de base, euh, secouriste isolé. Il avait bien, bien réussi brillamment d'ailleurs, et voilà, donc euh, il connaît les gestes, hein. il faut qu'il se rappelle, hein. il faut qu'il se rappelle, hein. c'est pas, pas évident pour lui, mais voilà, il connaît les gestes. Il faudrait que tout le monde les connaisse ces gestes, et même vraiment lui, les connaît, et, euh, bien sûr, hein. il faudrait que tout le public sache faire ces gestes, ce genre de gestes-là. Disons qu'il n'a pas passé l'ensemble du cursus, mais euh, oui, euh, les gestes, il les a fait. vous savez, hein.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 Et oh. Et ça Ah, oui. C'est ouais, euh, ouais, OK. Ils sont partis avec deux, ils sont partis pour euh, un malade euh, d'homicide. Donc il faut intervenir rapidement. Mais oui, comme on dit, il ne faut pas attendre. Si c'est toi qui en été, je parlais du vivre ensemble déjà. Du respect euh, d'autrui, du respect euh, entre nous. Et puis euh, on peut toujours regarder euh, des situations qui sont euh, euh, plus euh, favorables